Je vis au minimum. Oui. Hello Elbanik Wantilouche Ikoya c'est louche Batviele va gayak widawa maworat. Batlize el la piv kan mi teda. Renomon va el patre fouvan sav. Keno em madame direm azé renon niv a ze ronon na niv. Moe rebava malani. Ana melanity va kona van anima paventta fa va fogelom. Edel et patre chotigir, mo et bat à colna pouné va bat bill Valé lai va vos louche de mimo ni jetic cas sina à loomoed azé à la il n'y a pas a qui est va elle Patre Foucault a vazaz da qui ont inanumetir runkafa train tirvlardaf kiren J'inafe lo guazaf e berrique ou galet hier velaf zot jugalusukotar mige chakoron kelot tchetsigier moneon kiren va trink takelot rabate Revielun va gedrapa va wilak gayak vidava ma e fulev Relaniv kohe Jorazo Nouveau Guerre. Joraf pivé Vifassi qui issu embella rabaté. Mies attaque l'antasa à la pibazo au guerre. Foche, basse fissa embella. Va a la woret. Bata et Wa se galade dans l'anisson de revue des roulettes et c'est d'ailleurs Wa Tigir. Gela Wa Tigir ban lise. Van d'ailleurs Wa qui règne à ravaouila la logueyve safa C'est la chronique -si. Il pas picha qui de de de de Babat les staps soumis, c'est bien, c'est bien, Voilà, voilà, va voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, une voilà, voilà, C'est la chogne ou est-ce sous Tracy Il n'a pas bougé, ça va. Ami d'affaires, C'est la chogne, ma mère ou